Pour être rempli, bon. pour être euh, rempli de ton esprit, pour être euh, rempli de ta grâce, pour de ta lumière, rempli de ton amour, euh, pour, euh, pour être euh, délivré. Au bonheur, Seigneur, de, de ce que tu nous donnes, le Seigneur, Père de le nous Croix. Merci nous, nous nous nous nous nous pour ta, ta grâce, Seigneur, pour nous louer, Seigneur, Saint-Pierre, Papa. Merci pour ta persévérance. Merci pour nos familles, amis amis. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu, tu nous bourrines, Seigneur, de ta grâce, Seigneur Père Céleste. Oh, merci, Seigneur, pour mon roi. Merci, Père Céleste. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, Papa. Tu nous conduis. Oh, Alléluia, Seigneur, Père mon roi. Alléluia, Alléluia, Maranatha, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, Alléluia, Papa. Merci, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, mon roi. Et merci encore, vous êtes bien que tu vas le aujourd'hui. Dans nos vies, Seigneur. Oh Père céleste, qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh Père, nous Père, oh Père, oh Seigneur. oh Père, oh oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh oh oh oh loué, Seigneur, oh glorifié, papa. Merci, oh Merci Seigneur mon roi pour tout ce que oui. tu fais. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Père Céleste. Oh, merci Seigneur mon roi. Tu es merveilleux, Papa. Juste un moment. Alléluia, merci Seigneur Père Céleste. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Oui, bon, papa, merci. Alléluia, Papa. Nous voulons à tes pieds. Conduis nous Seigneur. À tes pieds, Seigneur Père de gloire. Deux secondes, on a perdu euh, Antonio et Angela. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur ordinateur. Donc, euh, juste un moment. Alléluia, merci Seigneur, Père Céleste. Oh, Père de gloire, Père de bonté. Alléluia. Seigneur, merci Père de gloire. Je me reconnecte juste avec les, les frères Angela. Et je suis à vous dans une minute. Voilà. Ah, Alléluia. Antonio et Angela, vous m'entendez Alléluia. Donc, je pense qu'ils nous entendent maintenant. Ah oui, C est... C est... Voilà. Donc, euh, faites attention, Antonio Angela, ne fermez pas cette fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. Euh, pour l'instant, je vais rester connecté avec vous. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, euh, que le Seigneur soit béni. Euh, on va pouvoir commencer la réunion, tout simplement. Mm-mm. Uh -uh. All your child. Je suis sauvé Sois un grand merci à papa, ira papa. chaque instant Seigneur Père éternel. Toi qui gardes chacun de nous Seigneur à Père. Toi qui nous donnes Seigneur des témoignages de vie Seigneur Père. Pour pouvoir soutenir, Seigneur Père. Ceux qui sont abattus, Seigneur, oh Yeshua. Comment ne pas t'adorer ce soir? Comment ne pas te louer ce soir? Comment ne pas te dire merci Seigneur Père? Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Seigneur. Choix, Père. Merci Seigneur Yeshua. Merci Père. <mí toys> Alléluia. Un droit de rachat Lorsque une femme perdait son mari le frère avait le droit de rachat il avait le droit de reprendre cette femme avec le droit de rachat afin qu'elle lui donne une descendance et qu'elle donne une descendance qui porterait le nom du frère qui était mort et ce droit de rachat, dans l'hébreu, ça veut dire la rédemption, le rédempteur. Alléluia. Comme Ruth. Ouh, alléluia. Ruth avait perdu son mari. Mais quand elle est partie en Israël, accompagner sa belle-mère, elle a été rachetée. Oh, alléluia. Par son rédempteur. Et Yoshua a fait la même chose avec nous. Nous étions comme Ruth. Nous n'avions même pas de droit de citer en Israël un peuple étranger. Mais le Seigneur nous a rachetés parce que c'est notre rédempteur. Il a utilisé son droit de rachat. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. alléluia Merveilleux Seigneur. Bien même quelque chose qu'il a reçu pendant la semaine. Alléluia! Sentez-vous libre? N'oubliez pas d'enlever votre micro, si vous voulez. Il n'y a personne mmh. Qui a un chant mmh. Alléluia Alléluia Amen Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Avant... Avant de dire ce que j'ai vu ce que le Seigneur m'a montré ici, parmi tous, Je vais j'ai de chanter un petit chant que j'ai reçu. Et un matin, dès que je me suis réveillé, j'entendais ce chant qui, qui résonnait dans ma tête et dans mon cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Je veux vraiment toute la gloire revient au, au Seigneur. Amen. Amen. Amen. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas. Ta grâce nous suffit, ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas. Ne passera pas tu le commencement et la fin, oh papa, ya ya. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas. Tu es le berger de nos âmes, oh Papa ya, ya. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas. Nous régnerons avec toi, oh Papa ya ya. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, oui ta grâce nous suffit, oh ya yeah, yeah, papa, ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, tu es le commencement et la fin, oh ya yeah, ya, yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, oui, nous regnerons avec toi, oh papa, ya yeah, yeah. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, alléluia. Ton amour ne passera pas, c'est ça? Alléluia. alléluia. Donc, alléluia. Ton, ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, et puis après c'est. Ta, es... ta grâce nous suffit. Ta, ta grâce nous suffit, hein. C'est ça mm. J'ai essayé de, de trouver les, les notes, hein Tu vas me dire si c'est bon. Hein. Alléluia. amour ne passera pas. me ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas Ta grâce me suffit, oh Yeshua Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas Ta grâce me suffit, oh Yeshua ton amour passera pas, mon amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Yeshua. C'est ça Amen, alléluia alléluia. Moi, alléluia. alléluia, alléluia. On peut alléluia. la prendre alléluia. tous ensemble Alléluia, alléluia. Le frère a ai dit ça hier, c'est pour nous tous aujourd'hui. Amen. <rires> amen, amen. Amen, amen. On va essayer de la chanter alors. Hein. Donc vous êtes prêts mm -hmm. Alléluia. Mon amour ne, pas, amour ne pas, Ta grâce me suffit, oh yes mon amour ne passera pas, mon amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Yeshua, mon amour ne passera pas, mon amour ne passera pas, ta grâce me suffit. amour ta grâce me suffit, oh yes, Alléluia, Alléluia, ta grâce me suffit, oh yes, oh amour, mon amour ne passe L'amour ne pasteur, pas parole, grâce oh Yeshua. La grâce oh L'amour Oh, Yeshua, bolingo, na yo la seconde il faut Oh, Yeshua, Oh, <rire> Attends, on commence. On commence. les lignes à la phone on dit comment, c'est comment? Bon, Bolingo, et caté. Bolingo, ah, no et école c'est hein, ça? ça. ça. ça. ça. ça. Bolingo, Bolingo école et ah, mais comme Il la phrase est longue, on fait no. Non, voilà. Il faut couper, il faut contracter. Je, je, je, bon, je peux là. aussi, ça y est, Andouala, Cameroun. Ah oui ah, oui, aussi, oui, bien sûr. Alléluia. Ah, les, les nations. Amen. Ah, oui, bon. je... Dolango et Simatomba, Dolango et Simatomba, Dolango et Simatomba, Dolango et Simatomba, Dolango et Simatomba. Do Yeshua Alléluia oh, oh. oh, oh. <rire> <rire> Il faut, Il faut en alors, on, Alleluia. On dans les deux langues alors Lingala et puis voilà. Tu peux l'écrire aussi hein, comme ça On, on sait bien prononcer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 Wow! Yes. Mm -hmm. Dolango esima tomba Dolango esima tomba Dolango esima tomba Dolango mm -hmm. esima tomba, tomba. tomba. Amoobu! Oui. Amour, amour. Alléluia. Ton amour oui, ne part. Alléluia. <rire> Seigneur. Dire... Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh Yeshua. Alléluia. Oh Yeshua. Ton amour ne pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut écrire oh, sur le chat Seigneur. Mais nous sommes tous unis par la langue de Yeshua. Marchez. Amen. Alléluia. Est-ce que on peut écrire sur le chat Je veux essayer en anglais. Amen. Non, non. <laughs> ton, ton amour ne passera pas mm. Your love will never Will never work mm. Comment dire? Your, your love shall not pass Your love shall not pass mm. Love shall not pass mm. The love shall not pass. Your grace, oh my Lord, will stay forever. C'est ça? Oui, Alleluia. Your love shall not pass. Your love shall not pass. Your grace, oh my Lord, will stay ne finira jamais. Lo longo, le longo veut dire bolingo, ok. En italien, oui, ben, bah, euh, c'est qui qui s'est qui. Oui, pas, hein, Oui, en fait, on dit comme ça. Et euh, toi, mon renou pas, c'est ramai. Et toi, mon renou pas, c'est ramai. Hein Ça, c'est en italien. Non, ah, vas-y, en italien. Ça, en italien. En fait, je voulais savoir le deuxième couplet, c'était quoi la grâce dans nos cœurs, c'est ça la ta grâce, grâce me suffit. Ah, oh, oui. Alors, ok. Et toi, mon ré, non pas sera maille. Et toi, mon ré, non pas sera maille. mais la toi, grâce, mi bastera. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux bon. écrire ça. Hein. J'écris ça. Bon, on va essayer alors. On va essayer de faire en. Bon, on va commencer en français. Et puis on va essayer de faire euh, l'ingala. Et. Attends, je vais réécrire parce qu'apparemment, ça n'a pas bien écrit. Et le créole. Et le créole, oui. Et le créole. J'écris aussi en italien. Un amour, c'est quoi, encore Le lingon ne calécaté. Moi maintenant, je... c'est ton amour. Ne passera pas. Ton pas. amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Joshua, Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, ta grâce me mon Ne passera pas, mon amour ne passera pas, ma grâce me suffit, oh Yeshua, Bolingo no Bolingo I'm going to sing the song. Bollingo noy ko li Oh, Yeshua, Bolingo noy ko Bolingo kate Bollingo noy-ko-li-kate Bollingo O amor não passará mais. amor Oh, Jesus Cristo. O amor não mais. O amor não mais. tua graça, me Basta. Oh, ah, fait fait <rire> alléluia, alléluia, alléluia. Un vent italien, oh Seigneur, alléluia. L'esprit alléluia pour que alléluia. Alléluia. alléluia, là il manque les paroles maintenant là. On va chanter les ça. ça. Vas-y, c'est quoi les, les paroles? Voilà. Donc il dit en créole ça dit, euh, il dit euh, ton amour ne passera pas. L'amour a péqué passé. Hein? Tu, tu oh, L'amour va où? Pêqué passé. L'amour. L'amour où? Pêqué er. passé. L'amour où? Est-ce que tu peux écrire sur le chat? L'amour au Pêqué passé. Jardin va écrire. L'amour au Pêqué passé. L'amour L A. L A o. C'est on... trop cool, beau ça donne bien. C'est magnifique. Pardon En quoi en italien? en italien Oui, ça donne trop bien. <rire> <rire> bon vraiment. Au Seigneur. Là, il faudra la, la, la chanter dans toutes les langues, hein, cette chanson. Oh, C'est mais... comme ça que ça se passe. <rire> on la recommence un peu en italien. Et après, on fait en créole. Alléluia. Oh, oh, oui. <rire> en fait, le frère, toi, tu as fait ça très bien. En fait, si... Ah, gloire grand senior, bon, on va essayer. En fait, tu as fait, tu as coupé le R. En fait, tu fais, il toi mort, non passé, Ramai. En fait, c'est très bien. Ah, c'est vraiment c'est ça. qu'on va faire, d'accord. L'amour, l'amour a en paquet passé. L'amour a en paquet passé. L'amour a en paquet passé. Alléluia, alléluia. La passé. L'amour passé. La au oh, avec plaisir, l'amour a aurait fait plaisir. C'est le casseau oh Yeshua. Tu as mon ser amar, tu as oh Yeshua. non, Oh man, the sera para o meu amor não passará a graça oh jesus que o amor não passará mais glória amor não passará a tua graça é oh jesus o poder que o amor não Teu amor nunca passará. Teu graça é suficiente. Oh, Jesus, Hallelujah. Teu amor nunca passará mais. Teu amor nunca passará. Teu graça é suficiente. Oh, Jesus, Hallelujah. Teu amor não passará mais. Pas mon oh, yes, amour. Bon amour ne passera pas, jamais Seigneur, ta bon oh, pas. oh, grâce me suffit, oh Yeshua, Ton amour ne passera pas, jamais Seigneur, mon amour ne oh Seigneur, ta grâce me suffit, oh Yeshua. Pas la on pas passé, pas pas la sœur oh, me suffit, oh Yeshua la sœur me suffit, oh Yeshua La sœur me suffit, oh Yeshua oh Yeshua. oh je L'amour pas ta grâce me suffit, oh, n'est Amen. Amen. Alléluia, merci Père de gloire. Merci, oh, merci tu es Yeshua. vivant, ouais. tu es vivant Seigneur Yoshua. <rire> alléluia, merci Seigneur Yoshua. Merci Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Ouf. Amen. Là, il faut écrire tout ça. Hein. Amen, c'est trop magnifique. Euh, <rire> le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, je voudrais dire, je remercie encore le Seigneur. Le Seigneur lui-même danse avec nous, les anges dansent. Je veux dire, euh, euh, je suis toujours sur, sur cette, sur, je ne sais même pas comment expliquer ça, parce que je viens de recevoir de, de, une nouvelle langue ici chez moi, là, il y a, le, il y a dans, je ne peux pas expliquer, mais euh, tout mon corps est chaud jusqu'à, bien ma tête. Et j'ai vu le Seigneur, le Seigneur, il danse, les anges dansent, même tous les animaux, même les fleurs, même les plantes qu'il y a là-bas, là, ça bouge, frères et sœurs. J'ai vu ça, j'ai vu ça là-haut, là. j'ai vu ça. Wow, Qu'est-ce que le Seigneur vraiment est, est, est dans la joie lorsque ses enfants le louent avec un cœur sincère. Qu'est-ce que le Seigneur vraiment est content. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Je voudrais vraiment le glorifier, le louer encore. Le dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il nous donne. Tout ce qu'il nous donne. Amen, Amen. Papa, merci. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, vu un, un grand lac. J'ai vu de l'eau. Il y a euh, quelqu'un ici qui est au milieu de ce lac dans cela qu'il y a un serpent. Dans cela qu'il y, y a comme un royaume. Pas un, ce n'est pas de Yeshua. C'est un autre royaume. Il est obscur. Il est, il est séduit. Et j'ai vu cette personne dans l'eau. Cette personne sort s'armée à Kiosko. Mais on la replanche dans l'eau. Elle essaie de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Il y a une personne ici précisément, qui est dans ce cas-là ici. Et, et en ce moment précisément, tu ressens ça dans ton cœur. Tu sais qu'il faut sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu es déjà appelé au secours, mais tu n'as pas été secouru. Tu n'as pas été secouru. Et tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu ne regardes pas au Seigneur. Il faut que tu regardes au Seigneur totalement. Si tu cries, crie vers le Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer. Mais tu jettes tes yeux là où il ne faut pas. Tu jettes tes yeux là où il ne faut pas. Et le Seigneur veut te délivrer, il dit. Et si ici. Tu veux en parler, tu peux en parler. Si tu veux qu'on on peut prier. Ne reste pas comme ça. Parce que si tu restes comme ça, lorsque le Seigneur reviendra, tu seras mis de côté. Tu ne pourras pas partir dans cette situation-là. Il faut que tu parles. Il faut que tu cries réellement. Il faut que tu te fasses violence parce que tu n'arrives pas à te faire violence. Il le faut absolument. Si tu veux réellement habiter et avoir cet héritage que le Seigneur dit, car il a dit qu'il va nous préparer et nos places. Et s'il n'en était pas, il nous l'aurait dit. Mais c'est la vérité. Il faut garder ta place. Le Seigneur t'a donné cette place. Garde-la. Il y en a beaucoup qui la perdent. Nous sommes dans ces derniers temps où la foi est comme bâclée. Et il ne faut pas que tu puisses rater. Il ne faut pas que tu puisses rater cela. C'est une grande gloire, la grande gloire à venir, la plus grande gloire qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été d'ailleurs. Elle arrive. Elle arrive. Prie au Seigneur. Libère-toi. Libère-toi. La famille en Yeshua, nous sommes là pour être au service des uns et des autres et le Seigneur nous a établis prêtre, pasteur, prédicateur, docteur, chacun a des dons et des talents. Et nous sommes au service des uns des autres. Lorsque quelqu'un va mal, tout le corps va mal. Tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de te libérer. Si tu veux parler, tu peux prendre la parole. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur veut que tu cries. Alléluia. Bonsoir frère et soeur. Non, en fait mon frère, vraiment tout ce que tu viens de dire c'est exactement ce qui se passe dans ma vie, vraiment, et hier j'ai parlé à la sœur Kaïba aussi parce que j'en pouvais plus, et c'est vraiment tout ce qui se passe en ce moment, et là mon cœur il bat, il bat trop, bon, je me sens pas bien c'est que le Seigneur est en train de te libérer. Qui au Seigneur, appelle-le par son nom, Yeshua, appelle-le, appelle-le, appelle-le, -le. Appelle libère-la au nom de Yeshua, maintenant. Ça, tu ne parle en pas en, en fait. En maintenant, libère-la complètement, totalement, au nom de Yeshua, que la sirène des eaux et ses esprits de séduction te lâchent totalement. Maintenant, lâche-la, quitte-la, quitte-la. Quitte là, quitte la quitte là -la, -la à l'appel Yeshua par son nom. Quitte là, quitte là, quitte là. Yeshua nous a donné son nom, nous a donné ce, son autorité, il nous a donné ce mandat de pouvoir de toi, aller vers des nations, de tes disciples. Okay. Quitte là au nom de Yeshua, quitte-la. Quitte-la, quitte-la, quitte-la, quitte-la, quitte-la, quitte oh, sort, sort, sort, sort. Sort au nom des choix, sort, sort. Elle n'en peut, peut plus. Elle ne veut plus. Elle ne que plus. Elle Elle plus. Tout seigneur nous mais Seigneur. Nous vous Seigneur, vous allez vous allez vous Seigneur, Seigneur, le c'est C'est un C'est C'est un C'est Non, pas... Non, c'est pas... C'est un plan, mais... C'est un plan, de C'est un plan, mais... C'est un plan, mais... C'est un plan, mais... un plan, c'est un plan. C'est un un Merci Seigneur. Pour ma Merci, Oh, Père, merci. Merci, Seigneur, pour Seigneur. Merci pour ma soeur Laure, Seigneur. Oh, Père, merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Merci pour ton amour, Merci pour ton amour, Mmh. Maintenant, au nom de choses, la mort te lâche, la mort te lâche, la mort te lâche. C'est de mort Au nom de Jésus. Yeshua, ma chérie. Aucun nom. Aucun nom peut Seul ton nom. La mort s'en va. Seul ton nom nous sauve, Seigneur. La mort s'en va. Merci pour ma soeur, Seigneur. Aucun nom n'était dessus de ton nom. Aucun nom n'était dessus de ton nom, Yeshua. Oh Père, merci pour ma soeur, Seigneur. seigneur. Okay. Le oh, j'ai la la Il est oh, oh, oh, L'amour bannit la crainte, Laure. Alléluia. Il y a ce passage qui m'est venu pendant qu'on priait pour toi. On va essayer de le trouver. C'est dans le livre de 1 Jean. Hein L'amour parfait bannit la crainte. Je vais tâcher de partager l'écran aussi. Merci Seigneur. l'écran. Jean 4, 18. Merci. Donc, un Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Amen. La crainte, il y a deux mots, on a parlé de ça la dernière fois, il y a deux mots pour parler de la peur dans l'ancienne alliance, dans, dans les Écritures, et en fait, il y a un, euh, pardon, le même terme est employé pour crainte, et le même terme hébreu est employé pour crainte et pour peur. Et la crainte, c'est bien sûr la crainte qu'on a de notre papa, qu'on a de notre Seigneur. Cette crainte, il faut la voir, bien sûr, mais ce n'est pas la peur euh, euh, que Adam a eu lorsque, par exemple, il s'est rendu compte qu'il avait péché et qu'il avait désobéi au Seigneur. Et puis ensuite, ben, avec le péché est rentrée la peur, la peur de la mort, la peur euh, dans la désobéissance. Et la crainte du Seigneur, c'est le respect qu'on a vis-à-vis -vis du Seigneur. C'est cette sainte crainte qu'on peut avoir parce qu'on ne on, on veut pas déplaire au Seigneur, un peu comme on ne veut pas déplaire à nos parents et qu'on veut euh, rendre nos parents heureux. Et, euh, et donc, c'est même, la même crainte, aussi même pas plus encore, parce que celle qu'on a vis-à-vis -vis du Seigneur est encore plus profonde que celle qu'on a vis-à-vis -vis de nos parents. Et la Bible dit que l'amour parfait, donc que, que celui qui est dans l'amour parfait, il n'est pas dans la peur. Alléluia. Il faut, en fait, le Seigneur est en train de t'amener à une certaine stabilité émotionnelle. Une stabilité dans tes sentiments. Il veut que tu, tu dépendes de lui. Et c'est pour ça que tu te retrouves un peu confuse, comme le, comme le Seigneur a montré à vos frères, tu étais dans un lac, etc. Un lac, un lac tu t'enfonces dans un lac. Tu vois Parce que tous tes fondements sont ébranlés. Tout ce que tu croyais est ébranlé. Le Seigneur est en train maintenant de mettre un bon fondement. Il faut plus que tu sois dans ce lac d'émotions. De, de, euh, euh, un jour euh, ça va, un jour ça va. Non, le Seigneur, c'est le rocher. Alléluia. C'est le rocher des âges. Quiconque se repose sur ce rocher ne sera pas confus. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Nous sommes fondés sur le, le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach étant la pierre angulaire, c'est lui qui édifie le bâtiment. On ne va pas dire au Seigneur, oui, mais comment tu es en train d'édifier le bâtiment que je suis C'est lui l'architecte, c'est lui le potier, il sait ce qu'il est en train de faire. Il faut se laisser faire. Et puis le Seigneur veut te donner une stabilité en Yeshua. Il ne veut pas que tu sois, euh, euh, comment dire, euh, une chrétienne émotionnelle, qui à chaque fois, euh, un jour, euh, euh, je pleure, le lendemain, je ris, ça, c'est ça c'est les, les, les, les, les, les choses qu'on avait dans le monde. Le Seigneur est en train de te faire passer par un, un, un comment dire, d'abord par un broyeur, alléluia, c'est ça qui me vient. Donc, il te broie, il te piétine, parce que tu es sa glaise, tu es son argile, pour pouvoir te, te, te, te façonner, il doit d'abord piétiner, alléluia le Seigneur, pour nous façonner, il va d'abord fouler au pied la glaise que nous sommes, la poussière que nous sommes, comme un potier. Il ne peut pas prendre la, la, la, le, le sable que tu es sans d'abord te piétiner. Le, le piétiner, c'est le jugement du Seigneur, le jugement du Seigneur par rapport à nos vies, le jugement du Seigneur par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on à, à qu croyait. Il, il, il, il écrase les vieux fondements, il écrase les vieilles choses on écoutait plus les hommes, on écoutait plus nos parents, on écoutait plus le monde, mais maintenant le Seigneur veut qu'on écoute que lui, il veut qu'on écoute que sa parole, que c'est sa parole qui soit le fondement de notre foi et pas la, les hommes, et pas notre philosophie ou notre, euh, euh, ce qu'on a dans la tête. Et pour cela, il, il, il, il nous juge, il nous fait passer par le, le, le jugement, les pieds représentent les pieds des reins représente le jugement qu'il qu met dans nos vies. Et c'est pour ça que qu'on passe par ce processus où il nous écrase d'abord. Alléluia. Et ce n'est pas facile parce que ça, ça, ça travaille en nous. Euh, on a, et il y a nos sentiments qui sont jugés. Il y a, y, a, y a nos émotions qui veulent prendre le dessus. Mais le Seigneur veut t'apprendre à, à, à garder le silence dans l'adversité, à, à grandir tout simplement. Parce que... Euh, <rire> Comment dire, la vie chrétienne c'est fait de coups, c'est fait de combats, c'est des, des épreuves qu'on doit passer. Ensuite, il y a des oasis. Mais si on, on, on baisse les bras à la première épreuve, mais comment je vais passer de classe? Comment est-ce que je vais aller plus loin? So we have to, to, to be able to, to cope with it. On doit, on doit, être capable de, de, de, de, de, de vivre is, avec ça. The Lord is, is watching our reactions. Le, le Seigneur regarde nos réactions. And he is, he's, he's us into the Et il nous met par terre. And he is on, upon us. Et il marche sur nous. With, his, uh, with his foot. Avec ses pieds des Avec ses pieds. And, uh, and then with that. Uh, uh, uh, um, Ground that he has broken, Et avec cette terre qu'il a brisée, il will be able to do something else. Il sera capable de faire quelque chose de nouveau. Un vase. Un vase. Because you need to be uh, stronger. Parce que tu as besoin d'être plus fort. Because plus he forte. wants to feel you. Parce qu'il veut te remplir. A vase. Un vase. Is is to be filled doit être rempli. Mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. Nous devons être remplis de la parole. Et c'est pourquoi il choisit ces moments pour parler à ton cœur. You know, a baby, Vous savez, un bébé, a, a young kid, ou un jeune enfant, he, he s'il tombe, and, uh, he him himself, il se fait mal, mais c'est simplement une petite égratignure. He will, he will cry. Il va pleurer, bien Mommy, sûr. Daddy, il va dire, papa, maman, oh, I, I've been hurt. Hein, je, je me suis fait mal. But it's only a scratch Mais ce n'est qu'une égratignure. And for us also, it is this the same thing. Et pour nous aussi, c'est la même chose. Because when we are growing in Christ, quand nous grandissons en Christ, we are going to be scratched. Nous, nous allons avoir des égratignures, des right. blessures. And uh, we will think, oh, I am attacked. Et on va se dire, oui, je suis attaqué. Yeah, maybe. Oui, bien sûr. But it's only a scratch. Mais c'est une uh, égratignure. What are you looking to? Uh, tu Attends quoi Tu regardes à quoi Est-ce que tu regardes à la grandeur de ton égratignure, ou bien uh, tu regardes à la grandeur de ton Elohim? Because that's the problem when we are in those Parce que c'est ça le problème quand nous sommes dans ces situations. We are looking at our own lives. Nous regardons nos propres vies. Our own Uh, uh, uh struggles à nos propres combats but we are not looking to to, to him that is able to be to to to uh, to take us from those situations mais nous ne regardons pas au Seigneur qui est capable de nous faire sortir de ces situations after a while this this kid moment cet enfant will will know that okay that's only a scratch i don't need to to cry il sera cet enfant que bah oui c'est ce qu'une égratignure. j'ai pas besoin de pleurer finalement because it's it's it only hurt but for a time parce que ça ça fait mal mais simplement pendant un moment But we all like this oh, mami daddy et nous sommes là nous pleurons oh maman papa C'est le moment de la croissance Alléluia Alléluia We have been through this. Nous sommes tous passés par là us, Chacun de nous we have to go that Nous devons aller dans cette souffrance If they say to you that come to and you will be happy Si quelqu'un te dit viens à uh, Yeshua et tu seras heureux they they told you, they told you wrong Uh, bah, ils t'ont mal enseigné. Yes, you will have uh, peace. Oui, bien sûr, tu auras la paix. You will have also uh, uh, joy. Oui, tu auras aussi la joie. But with mais tu auras toutes ces choses avec persécution. And persécutions from men, Et les persécutions peuvent venir des hommes. Mais elle viendra aussi de notre chair, de nos pensées. Euh, elle viendra aussi du diable. So we have to be aware who we are. Et donc, nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Who are you? Qui es In Qui es-tu en Yeshua? Hallelujah. Hallelujah. It's so important. C'est tellement important to be stable in the ground of the faith. C'est tellement important d'être stable et euh, enraciné sur le rocher de la foi. The faith, la foi will prevail. va prévaloir par rapport à tout. Joshua is the author of our faith. Joshua est l'auteur de notre foi. And is also, et il est aussi The, the consumer of our faith. Celui qui consomme cette foi. Wow. So he, foi. He gave, he gave us faith, Donc il nous donne la foi. Et en même temps, il, en même temps, mange cette foi. Il la so I will repeat, Donc je répète. Il est en même temps l'auteur de la foi. And at the same time the one who eats that faith you know en même temps celui qui mange qui consomme cette foi hallelujah hallelujah that's strong c'est très fort so we can see in uh, Hebrew hebrews 12 On peut voir dans Hébreu 12 verset 2 Looking into in, the author fixant les yeux sur Josué l'auteur de la foi and finisher of our faith et qui l'amène à la perfection who for the joy that was set before him en échange de la joie qui lui était réservée Endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right end of the throne of Elohim. Il a souffert la croix ayant méprisé la honte et il s'est assis à la droite du trône d'Elohim. So in, I'm going to take also the the the version in uh, uh, Louis Louis II or maybe I can see Martin. Je vais prendre également la version de Louis II bien plutôt Martin. Here we said it, it is the. Uh, the the chief and the consumer of the faith. Dans Martin, on dit portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. And then uh, here in English is the finisher. Et là en en anglais, on ils disent euh, que consommateur de la foi c'est le finish finisher. Le... So a perfector. Le, donc euh, finisher, euh, c'est le celui qui, qui, rend, les qui, qui rend les choses parfaites. Who has in his own person raised faith to its perfection? C'est lui qui a emmené en fait la foi à ça euh, au niveau de la perfection. And so before us the highest example of faith. Et il a mis devant nous le, le grand exemple, euh, le grand standard de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Alléluia. La Alléluia. parole, c'est la parole de la vérité. La parole, Alléluia. elle tranche. Elle nous, oui oui. elle nous amène dans la sanctification. Elle ne nous amène pas à la confusion. Ouais. Amen. La parole du Seigneur tranche et nous amène la vérité. Mm. Alléluia. On ne va pas être confus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole Amen. et pour ta... cette délivrance, Seigneur. Hmm. Cette délivrance dans son âme, dans son cœur Alléluia. et dans son esprit. Alléluia. Au nom de, nom de Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a un plan pour nous tous. Alléluia. La foi. Le Seigneur veut qu'on ait la foi. Pourquoi il nous fait passer ces épreuves Les épreuves. The trials, the tribulations. Les épreuves. It's because we need. C'est parce que nous avons besoin to go up. De grandir. And our faith. Notre foi needs to grow. A besoin de grandir, doit grandir. Without faith, we we cannot uh, uh, uh, please Him. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. It's impossible. Impossible. To please God, de plair au Seigneur. To please Elohim without faith. De plaire uh, à Elohim sans avoir la foi. Alléluia. <coughs> Alléluia. Hébreux 11, Hébreux 11 verset 6. Verse 6. On commence même verset 1, 11, pardon, verset 1. Or la foi is the substance of things est la substance des choses qu'on espère, et c'est une conviction de celles qu'on ne voit pas. For by it the elders obtain a good report. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of Elohim. Par la foi nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Elohim. So that things which are seen were not made of things which do appear. De sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. By faith Abel of offered unto Elohim a more excellent sacrifice than Cain par la foi Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn et par elle il obtint le témoignage d'être juste Elohim testifying of his gifts parce qu'Elohim rendait témoignage de ses offrandes so by which he obtained witness that he was righteous Elohim testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaks. Et c'est par qu'il parle encore, quoique mort. By faith, par la foi, Enoch, Enoch, was translated that he should not see death. Fut enlevé pour ne pas voir la mort. And was not found because Elohim had translated him. Et il ne plus parce l'avait enlevé. For before his translation, he had this testimony that he pleased Elohim car avant son transfert il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Elohim but without faith or il est impossible it is impossible to please him il est impossible de lui être agréable sans la foi for he that comes to Elohim car il faut que celui qui s'approche d'Elohim must believe that he is croit que celui ci est and that is the, of them that seek him. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent alléluia alléluia nous avons beaucoup de gens qui croient they are believers. ce sont des croyants even no. satan and the demons are believers. la bible dit que même satan et les démons croient. Because they believe In your, uh, I mean they believe that there will be a, a end of this world. They were with Joshua in heaven. They saw him as he is. So they, they believe. And, and, and even uh, people Who, not, uh, are not, who are not christians and and they are atheists et même ceux qui sont athées, they believe in something ils en chose. Ils en chose. they believe in nothing ils ne, ils ne en rien. because if you ask them Parce que si tu leur demandes, oh what are you believing in Alors, tu crois en quoi? or in nothing oh, crois en so they believe in nothing Donc, ça veut dire And a lot of Christians today are believers, Ce sont des they believe, ils but they, they don't have faith. Mais pas la foi. Because they don't please Elohim. Parce ils ils, ils ne sont pas à Elohim, because they don't have faith. Parce they they believe because they go every Sunday to uh, to church. Ils parce que tous les ils vont à but they don't have faith Mais ils pas la foi. Faith la foi, it's not... Pas, um, pas um, un but dans notre vie. Faith is a mean. La foi est un moyen. Because we are saved. Parce que nous sommes sauvés. By the means of faith. Par le moyen de la foi. Alléluia alléluia so we are saved donc nous sommes sauvés by the mean of faith par le moyen de la foi alléluia alléluia it's a grace that the lord has given us c'est une grâce que le seigneur nous a donné Ephesians. dans efésiens 2 verset 8 Ephesians 2. verse 8. Verset 8. For so by grace are you saved through faith. Car vous êtes sauvé par la grâce par le moyen de la foi. And that not of yourself; it is the gift of Elohim. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. So we are saved. Donc nous sommes sauvés. By the true faith. Par, euh, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Faith. Par le moyen de la foi. And we are saved by grace. Et nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Alléluia. So and that's a gift from Et ça c'est un don qui vient d'Elohim. So is to be saved. Donc le but c'est d'être sauvé. We need to be saved. Nous devons être sauvés but we need something may nous avons besoin de quelque chose to be saved pour être sauvé and that's faith et c'est la foi faith is in the center of our relation with him la foi est au centre de notre relation avec lui it's by faith that we can uh, uh, um, hear him c'est par la foi que nous pouvons l'entendre it's by faith that we are waiting uh is coming par la que nous sa venue. it's by faith that we pray for for for the one who are sick par la foi que nous pour ceux qui sont it's by faith c'est par la foi that we uh, we uh, we, uh, we are waiting on him que, par la que nous nous à lui. and this faith this faith needs to To be put into Cette foi doit être testée, éprouvée. Alléluia. Alléluia. And the Peter is, is, is about Et notre frère Pierre, uh, Petros nous en parle dans la Bible. That it is uh, uh, um, the faith is uh, uh, put into test by by fire. Il nous dira que la, notre foi est éprouvée par le feu. 1 Peter. Donc un Pierre. 1 7 verset 7. Alléluia. <coughs> That the trial of your faith, afin que la preuve de votre foi, à la À preuve, sorry, sorry, being much more precious than of gold, That perishes, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, though it be tried with fire, mais qu'on éprouve au moyen du feu, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Yeshua Mashiach. Soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Mashiach. Alleluia. Alleluia. The trial of your faith. de votre foi. It's more precious than gold. Est, elle est plus précieuse que l'or. The gold is tried in fire. L'or est souvent éprouvé dans le feu. For the purity of gold to be uh, to be um, uh, uh, uh, make evident. Pour que l'or, uh, uh, la purification de l'or soit uh, évidente. Alléluia. oui mm -hmm. have been uh, uh, uh, um, The, the, the gold has to to melt down donc, and put into the fire Et donc, elle doit être, doit par le feu. and then we can see the pure gold Et ensuite, alors voir la de cet or. and then we, we we call this gold oh the, the, this gold is 90 90 uh, 2%, 95%, 99 pure. Et c'est là qu'on peut dire ah, ce, ce cet or-là est 90% pur, 80% pur. Mais avant toute chose, il faut que cet or soit éprouvé dans le feu. Merci, Marie, pour un autre verset que tu nous as donné. Alléluia. Je pense que c'est un Peter. Verset 9. Verset Thank you, Lord. Receiving the hand of your faith. Obtenant, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. Even the salvation of your souls. So, you can see here that the goal of the faith. Donc Là, nous pouvons voir que le but de la foi. It's the salvation of our souls. C'est le salut de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Faith. La foi. The Lord is, is asking the disciples. Le Seigneur demande aux disciples. In, uh, Matthew 24. Dans Matthieu 24. And we're gonna go on there. Et nous allons aller uh, chercher ce passage. When the son of will come, Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il uh, les hommes debout dans la foi? Alléluia! La foi? Alléluia! when the the son of Man will come back Quand le fils de l viendra, <coughs> we shall he, he find faith uh, uh, la foi? we are living in a society Nous dans une where faith la foi has been taken away from our hearts a été enlevé de nos cœurs, in our churches dans nos églises, in our schools. Dans nos écoles, in the constitution of our countries dans les constitutions de notre pays faith notre pays, has been taken out la foi a été mis dehors it has been taken out from the from the heart of men la foi été du de l'homme we put more confidence in vaccines. On a plus confiance dans les vaccins, in doctors, dans les docteurs, in dans la technologie, dans in in uh, Internet, dans Internet, les in human ex, ex, uh, uh, uh, uh, wonders. On met plus la confiance dans les merveilles des hommes. And faith Et la foi a pretty much disappeared. La foi a quasiment disparu. Alléluia alléluia! faith la foi as enemies are des ennemis doubt is the enemy of faith le doute c'est un ennemi de la foi it's not normal to doubt every time ce n'est pas normal de douter tout le temps it happens ça arrive because we are in a in a struggle in a battle parce que nous sommes dans un combat but mais, Let me tell you. Laissez-moi vous dire that doubt is the enemy of faith. que le doute est l'ennemi de la foi. Et le plus tu es avec le Seigneur, le plus les doutes s'évanouissent et s'en vont loin de toi. Alléluia. Alléluia. lujah so faith donc la foi has enemies are these enemies uh, Luke uh, 188 Luke 18 8 verse 8 I tell you that he will avenge them speedily. Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Nevertheless, mais quand Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Fear is the enemy of faith too. La peur également est l'ennemi de la foi. Don't you see? Est-ce que vous ne voyez pas? This uh, uh, terror climate that we have been to in in two years, three years. N'avez-vous pas vu ce climat anxiogène de terreur qu'on euh, on a passé pendant toutes ces années, ces années? We were so afraid of dying. Nous avions tellement, tellement peur. peur de mourir that we were ready to do anything nous étions prêtes à faire uh, n'importe quoi shall the son of man find faith on earth when we will come back est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question. La question. When he will come, it's only a rest la question, c'est qu'il n'y aura qu'un reste. That will be taken. Qui sera enlevé. Faith has disappeared. La foi a disparu. Because men have been taught wrongly. parce que les hommes ont été enseignés de d'une mauvaise façon. If you go to uh, to uh, to uh, uh, the, the churches today, a lot of them believe in sin. Si tu vas dans beaucoup d'assemblées, tu vas voir que uh, les gens vivent uh, aisément dans le péché. Because faith, parce que la foi, is a means to be to be to be saved est un moyen pour être sauvé. And we know that grace. Et nous savons que la grâce. We will teach us. Va nous enseigner. To renounce. À renoncer. To uh, uh, uh, uh, uh, alléluia alléluia to, to renounce to sin. À renoncer au, au péché. To renounce to uh, to uh, this uh, worldly life. Et nous aidera à renoncer à ce uh, à cette vie How can you tell if someone has have, have faith? How can you tell if someone has faith? It's not because he he pays the tithe every every month. Or he goes to church every uh Sunday. Or he goes to every, uh, And he dress pretty. To uh to uh Uh, to, to, to to impress others. Because he has envie Even if he is giving money to the poor. money to the poor. Someone who has faith. Someone who It's someone who will obey this, his commands. It's someone who will obey his his The one who hears me, who hears my commands and puts them in practice, is the one who loves me. Il dira que celui qui entend mes commandements et les pratique, c'est celui-là qui m'aime. Someone who has faith. La personne qui a la foi. We we'll live every day with uh, with uh, with the fear of the Lord in his heart. Vivra tous les jours avec la crainte du Seigneur dans son cœur he will it, it will it will be a disciple Et il sera un disciple a disciple is someone who is disciplined un disciple c'est celui qui est discipliné he it, it, it, it, it, it wakes up in the morning il se lève le matin he thinks about the lord il pense au seigneur he, he, he is doing his his work he thinks about the lord il fait, même pendant qu'il fait son travail il pense au seigneur He, when he is he, taking care of his child he, he prays in his heart and he his he He doesn't have to force, il ne force pas les because the Lord has given him parce que le lui a donné the power to be children of Elohim. Elohim. and he lives he wants to live this holy life He for him it's not difficult because he, he likes this life because he this he wants to be uh, uh, in this in the presence of the lord every day he veut être dans la du seigneur tous les jours. because he has faith Parce a la foi. and his faith sa foi will Uh, make him uh, uh, uh, go and uh, climb mountains. Sa foi va l'emmener pour uh, uh, gravir des montagnes. He will cast away mountains. Il va chasser les montagnes. And those mountains will go into the lake. Et ces montagnes se jetteront dans les lacs. Uh, will go into the, mount, to, to the, to the, um, to the sea. Et ces montagnes se jetteront dans la mer. Alleluia. Alleluia. Without faith, Sans la foi, it's impossible to please him. Impossible de lui Jack, uh, James, sorry, is, is saying that if someone uh, uh, lacks knowledge, Jack, if someone manque, uh, il uh, manque la connaissance, uh, lacks uh, wisdom s'il lui manque la sagesse that he, he, he must ask with faith il faut qu'il la demande avec la foi alléluia alléluia because if he doesn't ask with faith parce que s'il ne la demande pas avec la foi then is like um, a man with two hearts dans, dans ce cas-là c'est ça devient un homme avec un cœur partagé alléluia alléluia and I, i find that everything in our In our uh, Christian life is is to ask with faith. Et Moi j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé que euh, tout ce que nous devons avoir dans le dans le Seigneur en Christ, il faut le demander avec la foi. Marriage, le mariage. I had to ask with faith. Tu dois le, la demander avec le foi la stabilité dans ma vie chrétienne I had to ask with faith. quand je le pose euh, je, je, je, je demande au seigneur je demande avec la foi j'ai dû demander ah, j'ai dû le demander pardon avec la foi uh, holiness i had to ask with faith et la sainteté que j'ai demandé au seigneur j'ai dû la demander avec la foi uh, Self-control. I had to ask with faith. La maîtrise de soi. J'ai dû la demander au Seigneur avec la foi. To to prophesize. I had to ask with faith. Pour prophétiser, j'ai dû demander aussi au Seigneur par la foi. To speak in tongues, I had to ask with faith. Et quand je demande de, euh, de parler en, en langue, j'ai dû demander aussi avec la foi. To understand the word of Elohim in, in, in deepness, I had to ask with faith. Pour que je puisse comprendre la parole avec profondeur, j'ai dû le demander avec la foi aussi. Quand je voulais prêcher dehors dans la rue, j'ai dû le demander avec la foi. When I had to pray the first time to someone for this person to be healed, I had to ask with faith. Et quand j'ai dû guérir une personne, j'ai dû le demander aussi avec la foi. When I had to, to and fight those in my mind, I had to ask with faith to cast them et quand j'ai dû demander à euh, ces pensées mauvaises de partir j et, et d'être chassé, j'ai dû le demander avec la foi. Quand j'ai eu mon, pre, mon premier-né, mon fils, euh, j'ai dû le demander avec la foi. Alléluia! Pour mes études. Je dois demander toutes choses avec la foi. For my work. Pour mon travail. I had to ask with faith. Je dois le demander avec la foi. For everything that I do in this life. I had to ask with faith and I have to ask with faith. Et pour tout ce que je fais dans ma vie, je dois le demander avec la foi. Alléluia! Alléluia. To be more humble. Pour que je sois plus euh, humble. To forgive pour que je puisse pardonner. To, for to be out of my life. afin que le racisme soit en dehors de ma vie. To Afin que je sois un enfant d'Elohim qui va l'obéir. good husband. Afin que je sois un bon mari. To be a good son. Afin que je sois un bon fils. To be a good worker. Un bon travailleur. To be a good man. Pour être un bon, une bonne personne. I had to ask with faith. Je dois demander par la foi. And I'm still asking with faith. Et je continue tous les jours à demander par la foi. Hallelujah. Hallelujah. And every time I ask with faith. Et à chaque fois je demande avec la foi. And every time I asked with faith, the Lord heard my prayers. Et à chaque fois que je demande ces choses par la foi, le Seigneur entend mes prières. Yes, sometimes I couldn't. I couldn't speak. Oui, bien sûr, il y a des moments où je n'arrivais pas à parler. Oui, des fois, je ne savais pas exprimer ce que j'avais dans mon cœur. Mais je sais que le Seigneur vit déjà dans mon cœur. He Et tous les soupirs inexprimables que j'ai dans mon cœur, il peut les entendre. Alléluia! Nous devons demander par la foi. Nous devons vivre par la foi by faith. vivre par la foi. Hallelujah. Hallelujah. That's how we will please Elohim. C'est comme ça qu'on sera agréable à Elohim. That's how we will be made perfect. C'est comme ça qu'on sera rendu parfait. Because he has showed us the way to do it. Parce qu'il nous a montré la façon de le faire. Hallelujah. Hallelujah. Faith is a powerful tool in our lives. La foi est un outil par nos, nos c'est par la foi que nous sommes sauvés. Don't N'oublie jamais ces choses. Il y a trois types de foi. The faith, salvation. La foi du salut. That first Ça c'est la foi que tu as reçu quand, euh, la première fois que tu as donné ta ta, ta vue au Seigneur. And tu the Lord has given you the helmet of salvation. Seigneur, t'a donné euh, le casque du salut. Alléluia. alléluia. The faith of salvation. La foi, euh, salut. Oh, alléluia. C'est par cette foi-là que tu as cru que tu allais aller dans la vie éternelle. It's by this faith that you live. Et c'est par cette foi que tu vis tous les jours. Alléluia, the righteous will live by faith. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Luther was was asking to be saved. Un homme Luther demandait d'être sauvé. And when he heard, when he, he he came to this word that the the just that the righteous will live by faith. Et il est arrivé sur cette parole uh, où euh, il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça a tout changé dans sa vie. Ça a tout changé dans sa vie. Because he was looking for salvation. Parce qu'il recherchait le salut. And he, he Et il ne pouvait pas le trouver des catholiques. He was slapping himself. He lui He was whipping himself. because he, he he he he he wanted to be to be absolved. But everything he was doing by his flesh couldn't save him. tout faisait par la chair ne pouvait pas le sauver. And then he realized that he can only be saved by. By faith. Et au final, il s'est rendu compte qu'en réalité, il ne peut être sauvé que par la foi. Alléluia. Et non pas par les œuvres. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. The faith of la foi de la salvation. Hallelujah. Then there is this, the faith gospel. and ensuite il y a la foi qui est l'évangile. Hallelujah. Hallelujah. The faith gospel. La foi évangile. I pray. Uh, uh, the, the the the. I think it's uh the apostle Paul says that, uh or, or I think it's Jude that uh, the, the faith has been given once and for all to the to to to, to men and women. Euh, je crois que c'est Jude qui dit que la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes. Oh, hallelujah! The faith, the gospel—we have to fight for that gospel that la, the Lord has given us. La foi, l'évangile, nous devons combattre pour cet évangile-là, cette foi que le Seigneur nous a donné Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Alleluia, the faith, Seigneur. gospel. La foi, évangile. Hallelujah! And so it's the gospel that the Lord has given us. Et donc c'est l'évangile que le Seigneur nous a donné on ne peut pas corrompre en fait ce, euh, ce, euh, évangile, cet évangile qui nous a été transmis alléluia oh thank you lord merci seigneur and it's jude 3 thank you lord merci seigneur c'est jude 3 <coughs> le livre de jude 3 Jude 1 verset 3 Il y a 15 chapitres dans Jude. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation. bien aimé, je je le fais en tout âte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. It was needful for me to write unto you. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire. And exhort you that you should Earnestly contend for the faith, afin de vous exhorter à combattre pour la foi, which has once delivered unto the saints, which was e once sorry. qui a été donné une fois pour toutes aux saints. Alleluia. Alleluia. So he's asking us to contend, to to battle for the faith. Donc il nous exhorte à combattre pour la foi. That has What that was once delivered unto the saints. Because by the time of Jude, there were people already uh, uh, contending the faith. Parce qu'à Jude, avait des gens qui euh, qui la combattait la foi. Et aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de gens qui combattent la foi. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. And then we have the faith Et de en dernier, nous avons la foi gift of Elohim. qui est le don d'Elohim. De Alléluia. La foi que we'll nous in the dans 1 Corinthians 14. C'est la foi que nous avons trouvée dans 1 Corinthiens 14. And it's a gift. Et c'est un don. C'est un don qui nous permet de croire à l'impossible, au miracle. Alléluia. Et nous, euh, les euh, personnes, les bien-aimés d'Elohim, have have nous devons avoir la foi. If you you believe in, a, in the rock. Si tu crois au rocher. Si tu crois au rocher, yo ven, hallelujah, thank you Lord. And we're going we're gonna to go to to that verse. Alleluia, merci Seigneur. Nous allons partir vers ce verset. Chercher ce verset. It's uh, Joshua we speaking. Et c'est là où uh, Joshua était en train de par parler. And uh, he's saying that whosoever will hear my word and put it into practice will be like a house that is built upon the rock he dit quiconque écoutera ma parole sera tel qu'une maison qui est bâtie non pas sur le sable mais sur le roc oh alléluia alléluia thank you lord Merci, Seigneur. <sighs> alléluia thank Alleluia. you lord Thank you, Lord. Merci Seigneur. Uh, Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. <coughs> <coughs> Therefore, whosoever hear these sayings of mine and does them, de moi et les met en pratique, I will liken him unto a wise man je le à un homme prudent, which built his house upon a rock. A bâti sa sur le and the rain descended la pluie est tombée, and the floods came sont venues, and the winds blew. Et les vents ont soufflé and upon house et se sont précipités sur cette maison and it not, et elle n'est pas tombée for it was upon a rock. parce qu'elle était fondée sur le rocher alléluia mais quiconque entend de moi ces paroles and does not them not and those them not Et ne les met pas en pratique shall be likened unto a foolish man, serarassembleble un homme insensé, Which built his house upon the sand. He abaâti sa maison sur le sable. And the rain descended. Et la pluie est descendue. And the came, et les fleuves sont venus. Et les vents ont soufflé. And beat upon that house. Et se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée. Et sa ruine était. A été grande alléluia alléluia so we have to listen donc nous devons non seulement écouter but not only listen mais pas seulement écouter but practice the word mais pratiquer la parole alléluia alléluia so when our house will be founded upon a rock ainsi notre maison sera bâtie sur le roc alléluia alléluia it's it's easy to listen c'est facile d'être d'écouter but it's more difficult to put in practice mais c'est plus difficile de mettre en pratique. We have to do both. Nous devons faire les deux. You can see for example Herodatus. We pour par exemple Hérod. He liked to hear uh, uh, uh, John he, uh, uh, the Baptist. Hérod aimait beaucoup uh, écouter uh, Jean Jean Baptiste. He had great pleasure in hearing him. Il aimait beaucoup l'écouter. But that does didn't uh, uh, uh, um Impeach him, or it didn't uh, uh, stop him into killing him. Yeah, uh, uh, so, no, no, ça n'a no, no. pas empêché en fait de de tuer Jean Baptiste. Hein. But he he he was listening. Mais pourtant il l'écoutait. But he, he didn't practice. Mais il n'a pas pratiqué ce que euh, Jean Baptiste. Alléluia! Disait. Alléluia! He couldn't practice the word. Il ne pouvait pas pratiquer la parole. We will have rain, Nous des pluies, the floods, des, euh, des the winds, vont, des vents, they will beat upon that house. Pour sur cette you can see in the book of Job, Vous voir sur, dans le livre de Job that the wind came and the house that was where his sons were into, it fell upon them. On voyait bien dans le livre de Job que le vent venait et avait euh, euh, brisé en fait, euh, la maison dans laquelle étaient ses enfants. Ses and, enfants sont morts. Et nous savons très bien que ces uh, pluies et ces vents viendront de, du diable. But when the wane and the flood will come? Mais lorsque les fleuves et les vents viendront if you house si ta maison if yourself si ta personne is based upon the rock, est bâti sur le rock then your house donc, will stand ainsi ta maison tiendra ferme. If your faith si is upon the Lord si ta foi est basée sur le Seigneur, Even if there outside, même s'il y a des vents dehors, will not take, take care of those winds. il ne prendra même pas compte de ces vents-là, because you, will, you, you, you Your focus will be upon the Lord. Parce que tu seras focalisé sur le Seigneur. Upon the rock. Et tu seras sur le rocher. He is the master of your of the circumstances. Il est le maître des temps et of des circonstances. And circumstances. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. The Lord is in control. Le Seigneur est au contrôle. He in control of everything Il that est... you are. Uh, uh, il est au contrôle de tout ce que tu es en train de passer en ce moment. alléluia Alleluia. Everything. Tout ce que tu passes en ce moment, comme. The Bible says that everything concurs um, to the um, to the good of those who believe. La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. That oh, those who love the word the the, the Lord. La, la Bible dit que euh, euh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. So, everything. Toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Even when uh, your, your colleague speaks bad for, uh, to you. Même lorsque tes collègues parlent mal de toi. Even where they, they, they despise you. Même lorsque les gens te méprisent. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ton âme. Alléluia. Alléluia. Prions. In Joshua's name. Dans le nom de Joshua. Thank you, Lord, for everything that you do. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais we thank you for time Nous te remercions pour ce temps. we thank you for everything <laughs> that you do in our lives Nous te remercions <laughs> thank you lord for uh The salvation that you have given us. Merci pour le salut que tu nous as donné, Oh, thank you, Lord, for everything. Merci pour chose, Seigneur, Père. We thank you, lord for the, the the word that you have given us Merci. today. Je nous te pour la parole que tu nous as donné ce soir. Alleluia. Alleluia thank you soit. for everything. Merci pour you are only. Tu es saint. You are holy. Tu es saint. And we want to be holy. And oh, we want you to to uh, to um uh, to um uh, give uh, us your your your your Wisdom. Nous voulons que tu nous donnes ta sagesse, au oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Oh, Lord. Oh, Seigneur. Merci, nous avons Seigneur. tellement besoin de Merci. toi, Seigneur. Merci, Père. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Oh, oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, Seigneur Père de gloire. C'est ta parole. Alléluia, glorifié, pas Seigneur. À toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Papa. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, Seigneur. Homme homme Père, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. Tu as dit ta parole, et tu nous.